Euh, ben je vais dessiner plus ou moins la place comme elle était euh, quand je l'ai connue ben, ici c'est euh, le côté de l'école qui se trouve sur la place Bethelem, l'école numéro 4 et alors la place elle faisait à peu près ceci et alors où il y a les restaurants il y avait une rue où les voitures pouvaient venir ils n'avaient pas la terrasse qui venait euh, mm. sur la place. Ils avaient un trottoir spécifique à eux. Euh... Ben, voilà la place, le contour et il y avait ici des bancs tout autour. Et puis, ces fameux cerisier du japon tu peux changer de couleur si tu veux ouais pour des arbres c'est vrai que voilà et alors ici il y avait ce fameux bac à sable ici on jouait au centre de la place c'était réservé au football puis ici, il y avait un genre de petit toit, où on s'abritait quand il pleuvait. Euh, voilà, et alors tout autour, on jouait au billes. Ben, au, au tout début, quand j'étais petit, mais je n'ai pas connu ça longtemps, il y avait des jeux pour enfants. Des... C'était euh, un genre de petits champignons avec des petits trous, on pouvait soit grimper au-dessus, soit rentrer à l'intérieur. c'était euh, Mais ces jeux-là, ils les ont vite enlevés, au, au milieu des années 80, ça, ça a été enlevé, il restait que le bac à sable, puis le bac à sable, ils l'ont cimenté, je ne sais pas pourquoi ils l'ont cimenté. Euh, puis voilà, On est-ce que tu peux mettre le nom de la place quelque part euh, Peut-être avec oui. une autre couleur. Oui. Place Béthélième.